ça peut être les deux, euh, vous pouvez aussi bien vous faire la guerre que euh, vous faire l'amour parce que je veux dire ce sera un petit peu la même chose pour vous et que euh, l'un euh, va stimuler l'autre, c'est à dire que et eh ben parfois les disputes vont stimuler votre libido et que plus vous vous disputerez et plus vous aurez envie l'un de l'autre. En tout cas vous êtes, vous pourriez être un couple extrêmement passionné, extrêmement jaloux, extrêmement possessif euh, euh, avec ce ce bélier qui est tout feu tout flamme, hein, vous vous sentez. Ça vraiment, euh, il va vous apporter quelque chose. Scorpion et taureau, euh, bon, vous vous opposez sur la roue du zodiaque et le taureau est vraiment euh, important dans votre zodiaque dans la mesure où, où c'est lui qui gère euh, vos rapports avec les autres, donc vous aurez votre autre. Euh, en face de vous, avec vous, si vous rencontrez ce Taureau ou cette Taureau, et alors vous serez vraiment un couple basé sur une attirance mutuelle extrêmement importante. Vous êtes les deux signes de sexe hein, du zodiaque, donc ça va être quelque chose votre affaire, hein. euh, ça va être extrêmement chaud bouillant, mais en même temps avec euh, ce côté où vous êtes très différents l'un de l'autre. Hein. Le Taureau aspire à une vie un petit peu calme, tranquille et, et vous au contraire Scorpion, vous n'aimez que l'intensité, euh, la force des sentiments, le côté euh, vraiment euh, tout ce qui peut être tourmenté pour vous, des amours trop calmes n'ont vraiment pas euh, un grand intérêt. Or avec le Taureau euh, c'est ce, lui ce dont il a besoin. Scorpion et Gémeaux, alors là c'est le règne de l'humour, du sarcasme, euh, de la moquerie, euh, bon alors est-ce que vous allez vous moquer l'un de l'autre ou est-ce que tous les deux vous allez vous liguer pour vous moquer des autres? Ça va donner deux chemins très différents à votre couple éventuel. Toujours est-il que euh, le Gémeaux vous fera beaucoup rire et que euh, lui, il vous trouvera quand même un petit peu spécial, mais vous l'intriguerez énormément. Et alors au niveau de la sexualité, de toute façon avec vous, euh, bon, ça se passe toujours bien. Mais il faut que la personne réponde à vos fantasmes, hein, bien évidemment. Or le Gémeaux est très souple hein, pour ça, très adaptable, donc euh, a priori ça devrait bien se passer dans ce domaine. Scorpion et Cancer, vous êtes deux signes d'eau, donc a priori une bonne base hein, pour vous entendre, c'est à dire que vous avez des sensibilités qui sont très semblables, des susceptibilités aussi, euh, mais euh, que euh, dans l'ensemble vous avez euh, des valeurs communes, une façon de, de voir la vie qui, qui va un petit peu dans le même dans le même sens et que je vous dis, à la base, vous vous entendez bien, c'est vraiment, il n'y a pas d'obstacle euh, majeur à votre entente, à part que vous trouverez parfois le cancer un petit peu infantile, mais en même temps ça vous, ça vous plaira, parce que vous aurez l'impression de, de, de pouvoir le protéger par exemple. Alors maintenant sur le plan de la sexualité, je ne suis pas sûre que euh, ce soit, euh, comment dire, quelque chose de très stimulant pour vous, Peut-être qu'au début vous aurez très envie l'un de l'autre, et puis s'il y a une routine qui s'établit, euh, euh, son côté euh, parfois infantile, euh, bah, ça vous donnera moins envie. Hein? Mmh. Scorpion et Lion On a affaire à deux signes fixes, hein? vous le Scorpion vous êtes un signe fixe, le Lion aussi, euh, d'un côté l'eau, de l'autre côté le feu, je vois comment ça peut marcher en dehors d'une euh, relation extrêmement passionnelle et donc qui ne peut que vous faire souffrir vous tourmenter et, et vous faire vous poser des questions sur vous comme vous le faites souvent hein, mais là ce sera encore pire donc euh, bon je suis pas sûr de l'entente avec un lion qui en plus de ça est très euh, démonstratif alors que vous vous êtes complètement au contraire intériorisé. En revanche, sur le plan euh, sexuel, il peut euh, se passer des choses, puisque la, la, la relation, elle pourrait être très passionnelle, mais euh, bon, c'est. comment dire, il y a un moment ou un autre, ça va s'essouffler, euh, parce qu'il n'y aura pas cette entente de base, de fond, euh, qui est quand même nécessaire à, à, à, sur la longueur. Hein. Scorpion et Vierge, bah vous êtes faits pour vous entendre d'une certaine manière parce que vous êtes tous les deux extrêmement analytiques. Hein? Vous aimez décortiquer les choses, les gens. Euh, vous avez besoin de les comprendre. Donc déjà au départ, vous aurez besoin de vous comprendre l'un et l'autre. Et bon, ça peut donner une espèce de... Si vous y arrivez... Euh, une belle complicité entre vous et, et, et, et faire de vous un couple assez, euh, comment dire, euh, représentatif du couple d'un télo euh, qui se, euh, euh, qui réussissent, euh, parce que vous serez amené à, à réussir quelque chose ensemble. Euh, cela dit, vous êtes, vous, scorpion, euh, très demandeur sur le plan sensuel et sexuel. Or la Vierge l'est un petit peu moins, sauf quand elle est dans ces périodes de Vierge folle. Mais ce sont des périodes, elle n'est pas tout le temps comme ça, donc peut-être qu'il y a des moments où vous serez un peu frustré. <musique> Scorpion et Balance, donc euh, vous serez très attiré hein, par la Balance, vous la trouverez charmante, euh, le trouverez charmant, euh, euh, créatif, artiste, et tous ces côtés-là, un petit peu bohème aussi, euh, qui vous plairont beaucoup. Sauf que euh, c'est un signe euh, hésitant, qui ne sait pas toujours ce qu'il veut, et que vous, euh, bah, alors là, ça vous rend fou, hein, euh, quelqu'un euh, dont vous n'êtes pas sûr, euh, en qui vous ne pouvez pas euh, faire une totale confiance et sur qui vous ne pouvez pas vous reposer. Ça n'est pas possible pour vous en tant que Scorpion. Hein. Maintenant vous avez peut-être d'autres choses dans votre thème qui font que vous êtes différent. Hein. Là on est vraiment sur des tendances, on n'est pas du tout... Euh, euh, je veux dire pour savoir une compatibilité, il faut vraiment analyser les deux thèmes. <musique> scorpion et Scorpion, comment vous entendez avec votre double euh, alors, est-ce que ça va être un double positif ou un double maléfique? Euh, on ne sait pas! Euh, si c'est un double positif, ça c'est sûr que vous aurez, euh, vous unirez vos forces, les forces de l'esprit, les forces euh, des tripes aussi, euh, qui vraiment euh, sont très marquées hein, chez le Scorpion, qui est vraiment, euh, comment dire, euh, dans le dans le côté viscéral, hein, du sentiment, de la possession, euh, etc. Donc euh, vous pouvez vivre des relations à la, à la fois peuvent être très satisfaisantes parce que révélatrices de ce que vous êtes l'un ou l'autre, ou alors une relation extrêmement tourmentée où vous serez euh, jaloux l'un euh, de l'autre ou l'autre de l'un, et euh, où euh, bah, vous ne vous laisserez pas vivre d'une certaine manière, et même sexuellement, hein, ça peut être un, euh, la sexualité peut être une façon de vraiment posséder l'autre. Hein. Mmh. Scorpion et Sagittaire, les contraires, hein, euh, alors les contraires peuvent s'attirer mais bon, euh, on sait que vous Scorpion vous êtes un petit peu pessimiste de nature, c'est à dire que vous vous dites je préfère Penser au pire, comme ça je peux avoir que de bonnes surprises. Bon, ça c'est une chose. Le Sagittaire c'est le contraire, c'est un optimiste euh, né. Euh, il, il voit que le bon côté des choses et... Euh, bon, alors, évidemment il n'est pas naïf non plus, hein, mais euh, bon vous êtes très très différent là-dessus. Donc il peut vous apporter effectivement la dose d'optimisme dont vous avez besoin pour vivre mieux. Hein, mais il faut, encore faut-il que vous l'acceptiez parce que vous êtes un signe fixe, donc euh, bon, vous acceptez pas facilement euh, les choses. Côté sexe, bah écoutez, ça devrait euh, plutôt pas mal se passer euh, à partir du moment où bien évidemment il y aura une entente sur d'autres euh, sujets. Euh, vous êtes un, un signe très sexué, et très, euh, qui a des désirs très forts et bon, le sagittaire il s'adapte. Hein. Scorpion et Capricorne, bah, c'est un bon couple, euh, ça n'a pas l'air comme ça, mais oui, euh, vous, vous savez pourquoi Parce que vous allez avoir confiance dans le Capricorne, alors que les autres signes, vous ne leur faites pas confiance, surtout, bah, je vous disais tout à l'heure la balance, hein, peut-être parce qu'elle est trop séductrice, ou, ou le taureau aussi qui est séducteur. Euh, comment dire Avec le Capricorne, vous saurez où vous mettez les pieds. Et vous saurez exactement ce qui vous attend. Donc, euh, pas de tourment, pas de questionnement intérieur, mais euh, pas non plus de passion euh, intense et, euh, euh, vous voyez, euh, qui vous tourmente. Vous aimez bien quand même être tourmenté. Donc, euh, c'est un choix. C'est un choix que vous pouvez faire peut-être en deuxième partie de vie, hein, dans un deuxième, une deuxième histoire importante de votre vie vous serez mieux avec un Capricorne à ce moment-là euh, que quand vous étiez plus jeune. Scorpion et Verseau, ça n'est pas trop fait pour s'entendre, euh, vous allez comprendre tout de suite pourquoi, le Verseau est foncièrement indépendant, il a besoin de... de c'est un signe d'air, hein, il a besoin d'air, et euh, vous vous êtes foncièrement Possessif, vous avez besoin d'avoir une emprise, un contrôle euh, sur l'autre, parce que, pourquoi? Parce que vous avez besoin, de le, vous avez peur de le perdre. Hein? C'est la base hein, de votre psychologie euh, amoureuse. Euh, donc le Verseau n'étant pas du tout là dedans et étant euh, au contraire dans une volonté d'une relation euh, euh, comment dire, plus amicale finalement euh, qu'amoureuse, où il n'aura pas à, à, à se priver de sa liberté, ben vous ne serez pas à l'aise ensemble, hein, euh, à moins que d'autres choses vous, vous réunissent, hein, c'est possible. Mais là, comme ça, euh, je dirais que même la sexualité ne sera pas, euh, bon, vous qui êtes un grand spécialiste, euh, même ça, ce n'est pas sûr que ça marche dans la durée. Enfin Scorpion et Poissons, bah vous êtes aussi euh, là fait pour vous entendre, dans la mesure où vous êtes des signes d'eau, euh, que vous avez euh, cette même intuition, cette, cette même euh, euh, prescience, hein, euh, souvent euh, des choses, c'est même euh, un peu trop euh, probablement, hein, euh, vous vous ferez peur l'un l'autre. <rire> mais bon il y a une bonne entente de base, euh, certes ce n'est pas la grande passion non plus, hein, euh, comme avec le Capricorne, mais euh, ça peut être un couple très constructif